50 ans d'indépendance, nous n'avons pas été capables de mettre en place une politique éducative qui valorise notre civilisation. Je viens de faire une enquête qui me donne des informations qui sont alarmantes. Si ton père et ta mère étaient des blancs, raconte ta vie. Ils seront beaux dont les noirs sont verts, euh, ils seront riches dont tous les noirs sont pauvres. On a des enfants qui réfléchissent comme s'ils ont été colonisés. Et du même moment, on a fait la même enquête auprès des élèves européens. Là aussi, les conclusions font peur. Si leur terre et leur mérite étaient des noix, ils vont les enseigner à écrire, à compter, à dessiner. Bref, on a des enfants qui ont dans leur tête l'idée d'aller civiliser. Il y aurait donc urgence à démonter les préjugés qui faussent notre perception les uns des autres, africains et européens. C'est pour en découvrir un peu plus sur la question, mais surtout avec l'ambition de travailler concrètement à la réalisation des objectifs du développement durable, que six jeunes filles belges et leurs professeurs s'envolent vers le Bénin pour y rencontrer un groupe d'élèves locaux. Ces jeunes belges et béninois participe au nouveau programme « Use for Change » mis en place par l'ONG via Don Bosco. Sur une période de deux ans, chaque groupe d'élèves va mettre en œuvre des projets concrets liés aux objectifs du développement durable. On avait lancé un projet il y a trois ans au moment de la grande arrivée massive de migrants en Europe pendant l'été. Et on a poussé justement nos élèves, qui avaient pas mal de préjugés, de stéréotypes, à rencontrer des migrants. Et on a remarqué que par la rencontre, ben les stéréotypes peuvent tomber très rapidement. Quelque chose se joue à l'intérieur, c'est par le, le côté plus émotionnel justement, qui fait que là on voit dans l'autre euh, cette, cette différence et en même temps ces points communs. Et c'est là où on peut réellement changer de point de vue, réellement se changer soi-même et peut-être un peu de ce monde. Alors. Mais nous notre premier travail c'est euh, écrire une lettre au directeur. Le deuxième ça serait euh, commencer à essayer de faire une campagne de sensibilisation. Parce qu'on travaille sur la santé et le bien-être. Et nous euh, nos demandes sont qu'ils ont une nourriture plus variée à la cantine, des fruits. et euh, d'avoir des grosses bassines d'eau dans les classes parce qu'ils ont seulement deux robinets dans l'école. On aussi... Euh, ah oui, on oublie l'hygiène des toilettes. Ben, moi, je pense que cette thématique, c'est très, très important pour notre pays parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui pas l'importance de notre santé par rapport aux aliments qu'on consomme. On ne sait pas vraiment la qualité de ce qu'on prend. Et la disposition à prendre pour être bien en bonne santé. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Est-ce qu'on peut discuter un moment Discuter De quoi À propos de mes études. Ok, je t'écoute. Bah, je voulais vous dire que j'ai envie de faire l'électricité dans l'enseignement technique. Attends, je rêve de quoi L'électricité L'électricité ça va t'apporter quoi Mais, euh, vu que je vois mes camarades filles qui le font, je, je la passer une faire. Tu me es Tu es une femme. Ce un métier est réservé pour les hommes. D'accord D'accord, papa. Le scénario imaginé dans l'atelier vidéo provoque immédiatement un débat sur les inégalités hommes-femmes. En fait, Avant que moi j'intègre cette école-ci, euh, il y a eu beaucoup de tempêtements, quoi parce que se sont dit que c'est un école technique, une femme n'a pas sa place ici. On ne prend pas souvent sérieux sur les femmes qui travaillent ici, quoi, surtout en génie civil. Si les femmes auraient un diplôme et pourraient travailler, vous ne pensez pas que ça aurait diminué la pauvreté? Euh, L'homme et la femme euh, travaillent, ça, ça rapporterait plus d'argent. À la maison les enfants seront plus à l'aise et euh, nous si on devrait parler de l'égalité hommes et femmes on dirait plus que, que les femmes ne sont pas égales face aux hommes suite aux harcèlements qu'elles subissent parce que les femmes se font beaucoup harceler physiquement moralement ou même financièrement ou verbalement <rires> Quand tu vois l'Europe, bon, la vie est belle, la vie est rose, c'est ce qu'on croyait. Mais depuis ces deux jours d'interculturalité partagée avec les Belges, moi j'ai compris que, que le mieux c'est chez moi, J'ai déjà le mieux chez moi. Donc il faudrait que je reste chez moi et j'apporte ma, ma touche ma contribution pour le développement de mon pays et de mon continent. Je suis venu... J'ai accepté aussi de laisser mes, mes vacances, tout ça être là, pour pouvoir prouver aux, aux Belges que euh, nous les Africains aussi, nous avons du potentiel. C'est vrai, il y a, y a beaucoup de préjugés et que euh, nous pouvons réussir qu'à avoir un monde meilleur si nous travaillons tous ensemble si nous mettons tous euh, la main à la pâte. C'est la force des euh, 17 objectifs du développement durable qui permettent de comprendre que tout est relié et, euh, et que nous avons tous quelque chose, euh, quelque chose à faire.